Bonjour, euh, aujourd'hui on va faire ensemble un bandeau. ce bandeau avec ce joli point, avec un très joli point et qu'il y a un nœud qui l'embellit et puis on va faire les mitaines qui vont avec. Pour cela on aura besoin de fils, moi j'utilise un fil euh, qui se vend au kilo Donc, euh, et je vais le crocheter avec le crochet numéro 6, on aura besoin de ciseaux pour couper les fils et une aiguille. C'est tout. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, on va commencer le travail en faisant des mailles. Tout d'abord, on commence par faire un petit nœud. Le nœud, on le fait comment on. on fait comme ça. Euh, je fais comme ça, un nœud. Regardez. Puis, j'introduis ce petit fil à l'intérieur du cercle. Et je, je ferme. Voilà, mon nœud. Et dans le nœud, je fais entrer mon crochet. Voilà, j'ai fait un Maintenant, on va commencer à faire les mailles. Les mailles, donc vous, vous faites un jeté, vous tirez une boucle. Voilà, voilà, vous avez une maille là. Donc, on fait un jeté, on a une boucle. Pour faire le dos on va faire 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, je vérifie, 2, 4, 6, 8, 10, 12 mailles, donc on a nos mailles, on va commencer le premier rang, on commence par faire une maille chaînette, hein, une, une autre maille, qu'on ne va pas travailler, juste pour tourner, donc, et là, la première maille, je vais faire une maille coulée, comment on fait la maille coulée J'introduis le crochet dans la maille, à l'intérieur de la maille, je fais un jeté, je tire une boucle et puis je laisse tomber l'autre boucle. Dans la deuxième maille, je vais faire une demi bride Donc, je fais un jeté, je fais un jeté, j'introduis le crochet dans la maille et je prends encore le fil pour tirer une boucle et là, j'ai trois boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les trois, je fais tomber les trois boucles. Voilà, ça, la première c'était une maille coulée, la deuxième c'était une demi-bride. Je fais encore une maille coulée dans la troisième maille. Donc j'introduis le crochet, je vais aller chercher le fil, je tire une boucle et, et, non, non je ne fais pas de jeté. Donc je, je, je prends une boucle, je j'ai tiré, je recommence. Je, je mets, j'introduis je, le crochet dans la maille, je vais aller chercher le fil pour prendre une boucle et là je fais tomber l'autre boucle. Ça c'est la maille coulée. Pour la demi-bride, je fais un jeté et j'introduis mon crochet dans la maille, je tire une boucle. Voilà, j'ai trois boucles maintenant sur le crochet, je fais un jeté et je fais tomber les trois boucles en même temps. J'ai deux brins de fil, c'est pour ça que des fois je, je, je prends qu'un seul. Je, je tire je laisse tomber les trois et je recommence une maille coulée une maille coulée et je vais faire encore là une demi-bride donc comment se fait ce rond donc ce, ce premier rond il est toujours un peu difficile le premier rond donc voilà le premier rond on commence par une Maille coulée, la suivante, c'est une demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride, ça va être comme ça tout le long du rond, la dernière maille, la dernière maille, ça va être une demi-bride, donc là j'ai fait une demi-bride, et la suivante, dans la maille suivante, ça va être une maille coulée, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. J'atteins ma dernière maille et là je vais faire parce que avant j'ai fait une maille coulée, là je vais faire une demi-brette. Donc j'ai fait un jeté, j'introduis mon crochet dans la ma dernière maille et je, je tire une boucle. Voilà ma boucle elle est là. Je la mets sur mon crochet et j'ai trois boucles. Je vais les faire tomber ces trois boucles je vais les faire tomber en même temps donc je fais un jeté et je fais tomber les trois boucles voilà C'est ma... voilà ce qu'on a obtenu pour ce premier rang l'autre côté Et là, là. donc pour passer au deuxième rang je fais un. je fais une maille chaînette une maille et puis je viens dans la première maille on a dit pour ce travail que la première maille se tricote, toujours une maille coulée, la première, on commence par une maille coulée, on termine par le rond par une demi bride Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais introduire mon crochet. Où sont mes mailles d'abord Parce que là, hein, on est un peu perdu, on voit pas très bien. Mais là, si je fais comme ça, je vois mes mailles, elles sont là. Donc ma première maille, elle est là. Ma première maille, elle est là. Donc je vais, je vais tirer tirer le fil, hein. J'introduis mon crochet dans la première maille, hein? vous, la, vous voyez donc je tire une boucle et je fais sortir celle que j'avais sur le crochet. Voilà pour la deuxième maille, elle est là. Je tourne et je la vois très bien donc je vais pas, je vais aller nulle part. Regardez, j'introduis mon crochet dans ce petit trou, c'est ça la maille, elle est là. Donc je vais faire un jeté d'abord parce que là je dois faire une demi-bride. J'introduis mon crochet et je tire une boucle, je laisse tomber les trois boucles, voilà. Pour la maille suivante, elle est là, je ne touche pas ce fil, hein, ce fil, c'est celui qui va nous donner ce joli motif, c'est celui qui va nous, ce, regarde, il est là, je vais vous montrer sur euh, ma mitaine grise, hein, il est là, c'est ce, ce fil-là, on ne le touche pas parce que sinon, vous perdez, le motif, il sera plus le même. Donc, pour faire notre maille coulée, on va, on a notre, notre fil, il est là, mais la maille, elle est là. Donc, j'introduis mon crochet sous la maille, je tire une boucle, et je laisse tomber la, la boucle que j'avais sur euh, le crochet. Voilà. Donc, la, la suivante, elle est là, et, et le trou, il est là, il est tout petit, là. Hein, juste au départ de ce fil. Et j'introduis mon crochet pour faire une demi-bride. Là, c'est la suivante, ce sera une maille coulée, là où il y a le fil, ce sera une maille coulée. Je ne touche pas ce fil, mais je vais sous la maille, et je tire une boucle pour faire mon maille coulée. La maille suivante, elle est là, hein? là elle est là, et la base, elle est, il est au départ de ce fil. Donc, je fais un jeté, et je vais aller faire, introduire mon crochet ici, pour faire ma demi bride Voilà. Et la maille coulée, comme ça, ici. Ainsi de suite, jusqu'à la fin du rond. Après, ce sera plus facile, comme je vous direz. Là, ce sera une, une demi-bride. Là. Là où il y a le fil, ce sera une maille coulée. Ça sert vraiment écoulé. Et comme on a dit, la dernière maille, c'est une demi-bride. Donc elle est là, elle est là. Donc j'introduis mon crochet sous la maille et je fais ma demi-bride. Voilà. Ça y est, on a fait notre deuxième rang. Là, pour passer à l'autre rond, je, euh, je fais une maille chaînette et je tourne mon travail. Regardez, comment ça se présente le travail, il y a ce fil qui va être dans le motif. On ne le touche pas. Parce que les mailles, elles sont là. Les mailles, elles sont là. Et ce fil, il est là. Donc, il ne faut pas le tirer. Vous si, ne pensez pas que c'est ça, la maille. Non. La maille, elle est là. Elle est plutôt là. Elle est plutôt là. Regardez. Si vous regardez ici, si vous regardez comme ça, vous, pensez, vous penserez que c'est ça, la maille ça la maille, non la maille elle est là votre maille où vous devez travailler elle est là donc ce fil là, ce fil là on ne touche pas c'est pas ça la maille c'est pas c'est pas ces deux fils qui font la maille ce fil là c'est il fait partie du motif la maille il faut tourner un peu le travail comme ça et vous verrez votre maille elle est là donc c'est ici que vous allez faire votre maille coulée la suivante c une, la maille suivante elle est également là Bon, vous tournez un tout petit peu le travail, vous la verrez, elle est là. Et devant, c'est juste ce petit trou. Hein, vous pouvez introduire votre crochet facilement sous la maille là-bas. Donc, et faire votre demi bride Et là, ce sera ma maille coulée. Pas comme ça. Je prends pas comme ça. Je vais ici et sous ces deux bras. -là, ces bras-là, j'introduis mon crochet et je fais ma maille coulée. Là, ce sera... Comme on a dit, regardez, elle est là, et le petit trou est juste là, donc j'introduis mon crochet et je fais ma demi-bride. Voilà. Quel est le truc, pour, à savoir, pour ce motif C'est que, quand vous verrez ce fil-là, en dessous de la maille, c'est que vous devez faire une maille coulée Là, où il y a la maille, elle est là, et il y a ce petit trou, là, on fait demi-bride. Là, c'est maille coulée. Là, c'est demi-bride, maille coulée, demi-bride, maille coulée, demi-bride à la fin. C'est comme ça. Donc là, vous ne risquez pas de vous tromper si vous faites attention à ça. Parce que sinon, on se perd un peu. Regardez. Même si je pose mon travail, je reviens, je sais. D'abord, je regarde ici, c'est pas une maille coulée. Ça se voit que c'est une demi-bride. Mais en plus, il y a ce fil-là qui va me dire que cette maille va être va être crochetée maille coulée et c'est ça donc là demi-bride et on continue le travail jusqu'à atteindre votre tour de tête le, le le bandeau doit être assez large le bandeau doit être assez large et assez grand pour faire le tour de votre tête et couvrir vos oreilles et c'est tout, hein, pas plus large que ça, parce que même même s'il y a ce nœud, ça va pas prendre beaucoup de, de place. Et mieux, et c'est mieux quand c'est un tout petit peu serré. Voilà, j'espère que vous vous avez compris le point. Donc là, c'est ma maille coulée. Et là, je vais faire demi bride Et là, là où il y a ce fil, c'est maille coulée. Et je termine mon rang par une demi-bride. Donc les choses à se rappeler, c'est que vous devez commencer votre rang, votre rang par une maille coulée, le finir par une demi-bride et savoir que quand il y a ce fil, la maille qui est en dessus, c'est une maille et doit être euh, crochetée maille maille coulée. Là où il y a juste le petit trou, c'est une demi-bride. Vous faites ainsi, vous faites. La, le, le tour de votre tête et on se verra pour finir voilà j'ai fait 36 ronds 30, 36 ronds pour, euh, et, et j'ai terminé donc j'ai arrêté le travail j'ai coupé le fil mais j'ai laissé j'en ai, ai laissé assez pour euh, faire les coutures donc euh, les deux côtés sont la même chose la, euh, le travail c'est la même chose donc on prend on prend notre bord, hein, le bandeau il est comme ça. Vous pliez un côté en deux, l'autre côté aussi, et vous venez, vous prenez comme ça et vous introduisez l'un dans l'autre comme ça. Et on peut commencer les coutures. Essayez de prendre, de, de bien les agencer ensemble comme ça. Et puis on va faire les coutures des quatre côtés en même temps. introduit dans les quatre ponts dans les trois les quatre parties je prends ce, ce bout de fil que j'avais au départ je peux le mettre à l'intérieur comme ça je le cache Je repasse encore une fois pour assurer mon travail. Voilà. On a fait les coutures. Qu'est-ce que je fais Je tourne mon travail. Je le tourne comme ça. Et voilà. Regardez. C'est pas joli. C'est très joli. Portez. Maintenant, on va passer au mitten Pour le bandeau gris, on va faire les mitaines, on va faire ensemble les mitaines. J'ai déjà fait une. Le, on peut introduire la main sans problème, même la mienne, sans problème. Et puis le pouce passe par ici. Donc, on va faire ensemble la, la deuxième mitaine. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé par le haut. J'ai commencé la mitaine par cette partie, puis faire le, euh, ce, le point et après faire ce, ce point euh, de de brides en, en relief voilà les brides en relief en haut en bas voilà donc je, on commence comme on a fait tout à l'heure on commence en faisant on commence par faire un nœud on va crocheter nos mitels on a les retours donc je commence par faire des brides combien de brides je vais faire brides c'est comme ça jeter vous tirez un jeté, vous tirez, un jeté, vous tirez, vous avez votre boucle, voilà, un jeté, vous tirez une boucle, un jeté, vous tirez la boucle, voilà, c'est comme ça les mailles. Je vais faire, et puis je vais mesurer le tour de ma main dans la partie la plus large. Je te prendre donc. Je travaille, je mesure en même temps. Voilà. Ça fait le tour de ma main. C'est bien. Comme ça, même si ça va devenir un tout petit peu serré, c'est bien, ça me tiendra plus chaud. Vaut mieux que ce. Donc, j'en ai combien là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Moi, j'ai 20 mailles là. Et je, je suis en train de crocheter avec un fil. Et un crochet numéro 6. Donc, euh, une vingtaine. Euh, je peux. Bon, c'est bon. Une vingtaine, ça va. Non, je fais une vingtaine. Voilà. Là, cette maille. Hein, je vais je, pour commencer le travail. Donc cette maille je commence pas. Je vais je vais dans la deuxième et je vais faire ma maille coulée. Dans la suivante, je fais ma demi bride. Une fois, une fois je fais une fois une maille coulée et une fois je fais une demi-bride donc j'arrive à la dernière maille et je vais faire une demi-bride je mesure encore une fois et ça va ça va donc je fais une maille jetée je fais une maille jetée euh, une maille chaînette et je commence mon travail, comme tout à l'heure, les mailles sont en haut. Donc, je commence le rang par une maille coulée. La suivante, c'est une demi-bride, et ainsi de suite. Maille coulée, demi-bride, maille coulée, comme on, comme ce qu'on avait fait dans le bonbon. Donc on travaille jusqu'à, euh, je, si je commence, si mon si ma mes mi mitaines, je les veux ici, arriver ici, donc je croche jusqu'au poignet, après je vais changer de poids. Donc on croche jusque là et on se retrouve. Euh, pour les mitaines, j'aurais fait jusque là, 9, 9 rangs. Je fais ma dernière maille. Et, et j'arrête et j'arrête le travail euh, au, au point fantaisie et je passe pour faire la bordure euh, la bordure d'en bas et je vais la faire en, en bride euh, bride en relief okay. donc je, euh, je fais une maille chaînette je tourne mon travail et je commence par faire des brides des brides le premier rang c'est des brides simples je m'introduis dans chaque maille. Et je fais, dans chaque maille, je fais une bride simple, le premier rang, pour faire la bordure. Tout ce rang, on, on, on va dans cette maille, et on fait une bride on n'oublie pas celle là hein? c'est une maille on n'oublie pas c'est -là. là où on faisait la demi bride donc faut pas l'oublier je fais aussi des brides une bride celle là une bride et ainsi de suite jusqu'à la fin du rond rien que des brides simples regardez la bordure pour moi je n'ai fait aucune diminution ni rien. Rien qu'avec la bordure, ça me va. Hein? Donc ça me va. Et en plus, quand vous introduisez votre main, c'est facile. quand Il n'y a pas de diminution. C'est facile. En plus, ce n'est pas large. C est, c est pas très, regardez. Ça n'a pas l'air large. Donc pour, je fais comme ça. Je fais cette bordure à la fin. Sans faire de diminution. Si vous trouvez que ça va être large pour vous, vous pouvez, faire, vous pouvez diminuer une maille ou deux, pas plus, sinon vous aurez des difficultés pour vous, introduire votre main dans la, dans la mitaine. Là, je fais une maille en l'air et je vais travailler. Je, je fais un jeté, je passe sous la maille et je fais une bride. Je, je, je fais un jeté J'introduis mon crochet avant la maille, je le sors après la maille et je fais une bride. Voilà, je fais un jeté, je recommence, je fais un jeté et je fais, j'introduis mon crochet avant la bride, avant la bride, je le sors juste après. Là c'est maille relief en avant, bon, et je, je, je tire le fil et je fais une bride normale après, je travaille comme pour une bride normale donc pour la suivante c'est une bride arrière euh, en relief arrière donc qu'est-ce que je fais je fais un jeté j'introduis je mon crochet avant la bride je le sors après je tire le fil, j'ai trois brides sur le crochet donc je continue comme pour une bride normale je, je laisse tomber deux ensuite je laisse les, tomber les deux dernières je recommence, là, une fois, je fais une bride en relief avant, une bride en relief arrière, bride en relief avant, arrière, et ainsi de suite, tout le rond. Donc là, la suivante, ça va être une bride en relief avant. Donc, je recommence, qu'est-ce que je fais Je fais un jeté, j'introduis mon crochet avant la bride, je le sors après la bride, je, euh, je, euh, je prends le fil... Je tire, j'ai trois boucles sur le crochet. Je continue comme pour une bride normale. Voilà. Pour la suivante, une bride arrière, j'ai fait un jeté, j'ai je fait un jeté, j'introduis le crochet avant la bride, par derrière, et je le sors, je prends le fil, je tire, et je continue comme pour une bride normale. Voilà. Et ça va donner... Ça, une bordure comme ça et assez élastique, donc on n'aura pas de problème pour introduire notre main. Donc on continue comme ça jusqu'à la taille souhaitée. Voilà, je termine mon rang, je fais une maille chaînette, je tourne mon travail et je recommence. Là, si tu nous regardais pour savoir les brides en arrière sont en arrière sont recule un petit peu donc celle qui se qui se met devant je fais comme ça hein? donc je mets la bride en haut bride avant en relief avant ou devant et là c'est la bride arrière donc j'introduis elle reste derrière le crochet bride en relief derrière voilà. ou arrière voilà je fais comme ça. Celles qui sont comme ça, celles qui sont comme ça, qui sont apparentes, on les prend, on les prend, on introduit le crochet, elles, elles restent devant le crochet. Donc, Et celles qui sont un peu en arrière, qui restent en arrière, on introduit, le crochet vient devant le, la maille. Celle-là, je fais un jeté, et le crochet derrière elle est en relief avant voilà on va finir on va finir ce rang. on fait un jeté et on recommence on fait la même chose vous faites euh, la bordure le nombre de rangs que vous voulez pour ma part c'est pas beaucoup je crois que j'ai fait quatre rangs c'est tout voilà j'ai presque terminé il me reste de faire un rang et on termine et on se retrouve voilà j'ai terminé le nombre de rangs qu'il me faut pour ma bordure alors je je vais couper le fil. Voilà. Et j'assure mon la fin. Je vais plier. Je vais plier mon travail en deux comme ça. Je vais le plier en deux. Puis je vais commencer les coutures. Mais avant de commencer les coutures, je vais chercher... Comment Vous faites comme ça et vous regardez où se trouve la bordure comme ça. Vous commencez la bordure ici et puis vous regardez où va se situer votre pouce. Donc, moi mon pouce, et vous prenez un, un marqueur, vous venez l'introduire là où vous pensez arrêter votre travail pour le pouce, Laissez, pour laisser une ouverture pour le pouce. Donc, je fais comme ça. Même si vous trouvez que c'est un peu dur de tirer sur le travail, c'est pas grave. Après, ils vont, les, les mitaines vont être bien serrées et bien bien ajustées. Pas serrées, mais ajustées plutôt. Donc, je fais comme ça. Et je viens là. Ici, je termine mon... l'ouverture de mon pouce. Pousse là. Et je mets un autre marqueur. Quand vous faites comme ça, vous, on va faire les coutures Ici, on va faire une couture ici on laisse cette ouverture on fait une couture ici c'est le mythe le plus facile et le plus rapide à faire okay, donc je commence la couture vous faites la couture comme, comme d'habitude comme vous savez faire moi je prends maille par maille je vais dans la maille et je vais dans l'autre ici voilà, ce travail est terminé pour aujourd'hui, donc euh, c'est très facile à faire, très rapide. Si vous avez aimé ma vidéo, euh, je vous invite à, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.